le frère Éric Paulet Bonjour. et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier, nous sommes le 23 mars, 4e lundi de Carême, de l'an 2020 après le Christ. Depuis presque une semaine, nous sommes officiellement en lutte contre le virus. Pour ceux qui se sentent concernés par cette mission de salut public, elle s'accomplit de bien des manières. Pour la majorité, il s'agit de rester confiné. Pour l'instant, on doit constater que la notion de confinement reste souple. Il y a le confinement ludique ou festif. Ainsi, des écrivains ou des écrivaines, ce néologisme n'a jamais été aussi bien porté, ont participé à la lutte, retirés dans leur chaumière, en nous peignant les contours de leur nombril. D'autres ont cru qu'il s'agissait du nouveau nom des congés payés et sont partis à la plage. Les enfants ont un temps imaginé être en vacances. Mais il y a aussi le confinement laborieux. La plupart des confinés ont sans doute passé les derniers jours à organiser leur travail à distance, s'ingéniant à maintenir leur activité professionnelle. Il y a encore le confinement tumultueux, lorsqu'il s'agit de vivre en permanence les uns sur les autres sans devenir fous. À côté des confinés, il y a les combattants, ceux qui sont activement engagés dans la lutte contre le virus et qui y sont exposés les personnels médicaux, les policiers, ceux qui assurent le ravitaillement ou la continuité des services essentiels, les agents publics qui organisent les lignes de défense, les agriculteurs qui sèment en vue de la prochaine récolte, les ouvriers qui maintiennent les chaînes de production et de distribution, et bien d'autres encore que je ne peux mentionner. En une semaine, toutes les activités humaines de notre pays ont pris une nouvelle direction. Et chacun, nous pouvons constater que, à la suite de cette réorientation, nos espoirs ont changé. Espoir de rester en vie ou espoir de sauver la vie de tel malade. Espoir de pouvoir aller se reposer, pour ceux qui sont en première ligne depuis de nombreuses heures, ou espoir de ne pas être infecté, ou encore espoir de ne pas infecter d'autres. Espoir de, de revoir ses parents ou ses amis espoir de garder son travail ou de sauver son entreprise, espoir de pouvoir passer son diplôme, espoir de retrouver la vie d'avant, espoir de tenir dans la durée. Tous ces espoirs, du plus grave au plus banal, du plus héroïque au plus intéressé, transforment notre quotidien. Ils nous replacent face à la fin de notre existence. Que faut-il espérer qui soit à la hauteur de ce pourquoi je suis fait. Que faut-il espérer qui justifie tous ces espoirs qui m'habitent Eh bien, nous pouvons essayer de commencer à répondre à cette question en nous tournant aujourd'hui vers un texte de la Genèse. C'est un texte qui est tiré de Genèse au chapitre 17. Donc, euh, versets 4 à 8 et 16 et 17. Dieu dit à Abraham, « Je suis, voici mon alliance avec toi. Tu seras père d'une multitude de nations. On ne te nommera plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Car je t'établis père d'une multitude de nations. » Je te ferai croître à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établis mon alliance entre moi et toi, et ta descendance après toi, au fil des générations, en une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à ta descendance après toi la terre de ton séjour comme étranger, toute la terre de Canaan, en possession éternelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai ta femme, le nom de Sarai, car son nom est Sarah. Et je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils que je bénirai, et il deviendra des nations, et des rois de peuple sortiront d'elle. » Alors, ce grand texte, que l'on pourrait appeler le texte des promesses faites à Abraham, hein, euh, nous présente, euh, justement, des, des espérances euh, que Dieu donne à Abraham. Voilà quelqu'un qui euh, était, de quelque manière, avec ses petits espoirs, et Dieu vient le bousculer en lui donnant des espoirs tout à fait immenses. Voilà, alors hier, nous avons lu les, les bénédictions, en quelque sorte, euh, dont Dieu a sorti euh, la chute des hommes, euh, dans divers épisodes de l'Histoire primordiale. Euh, en quelque sorte, là Dieu nous révélait la structure intime euh, du monde, telle que nous le connaissons, structure sociale, structure familiale aussi. Avec Abraham, nous changeons très nettement de perspective, non plus des peuples, des religions ou des ensembles généraux, mais un individu. On sent avec Abraham que euh, la sollicitude de, de Dieu là euh, acquiert une dimension individuelle, personnelle même, pour lui c'est bien l'itinéraire d'un homme devant Dieu euh, avec des conflits, des combats, euh, la lutte contre la stérilité euh, de son épouse, la difficulté à gérer les relations entre Sarahi et Agar, la servante égyptienne. Bref, euh, on rentre en quelque sorte dans l'intimité d'un foyer. Euh, et ça rend d'autant plus admirable cette, cette triple promesse qui est faite à Abraham, puisque là, en quelque sorte, on sent qu'on rentre dans le concret, hein, en quelque sorte, mais en rentrant dans le concret, on ne perd pas la perspective universelle, au contraire, on, on l'inclut dans le devenir des saints, puisque c'est bien ça qui est en jeu à travers Abraham. Donc, une triple promesse, d'une part, qui porte sur une descendance. Euh, sur une terre, et sur la bénédiction des nations en lui. Alors, euh, ce qui est d'abord euh, digne d'être remarqué, c'est le fait que Dieu promette. Euh, les auteurs de la Bible ont été très sensibles au paradoxe qu'il y a derrière le fait que Dieu promette, au, semble, au sens où euh, un, qui dit « promesse » dit « prise à témoin » vous avez tous remarqué que lorsque vous promettez quelque chose pour que la promesse soit valide il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'atteste en quelque sorte donc comment dieu pourrait-il prendre quelqu'un à témoin de ses propres promesses et euh, le psaume 94 euh, le dit j'en fais serment par moi même c'est à dire que quand dieu fait serment quand dieu promet il n'y a pas d'autres témoins que lui, parce qu'il ne peut pas y en avoir de plus grand. Donc s'il se prend à témoin, ça veut dire que Dieu s'engage réellement, lui-même, et c'est au nom même de sa divinité et de ce qu'il est comme être même subsistant, c'est ça qui fonde la réalité, la solidité des promesses qu'il pose. C'est pas une promesse en l'air, c'est une promesse céleste. Euh, voilà. Et, et donc euh, on sent bien que derrière ce, ce thème de la promesse divine, eh bien euh, c'est l'essence même de Dieu, hein, sa nature, qui est prise à témoin de ce qu'il dit. Donc euh, évidemment Dieu pourrait, euh, je sais pas, euh, annoncer des choses, faire des cadeaux, mais s'il le fait sous la forme de promesse, ça inclut évidemment une solennité infiniment supérieure. Au sens où c'est en quelque sorte la nature même de Dieu qui est prise à témoin et qui s'engage dans l'aventure. Donc là, on peut difficilement avoir un garant plus élevé. <rire> Ça, et et, et d'autre part, c'est aussi ce qui garantit la... que tout ce qui suit devrait être lu dans la perspective de cette promesse. Ben oui, parce que du coup, forcément, cette promesse de Dieu. Euh, elle inclut, euh, comme ce n'est pas une promesse en l'air, hein, ce n'est pas une promesse vaine, euh, elle, euh, elle inclut une providence, il hein, faut l'appeler comme ça, je pense, euh, qui va faire que euh, le contenu de ces promesses va arriver à bonne fin, puisqu'en quelque sorte, c'est la nature même du Dieu créateur qui est engagé dedans, donc ça inclut aussi le processus par lequel il crée et il maintient dans l'être, hein, bien sûr. Donc, euh, cette notion est tout à fait euh, admirable, par ailleurs, euh, là aussi où la promesse a quelque chose de très fort, c'est que euh, la promesse est, est au futur. Hein, vous l'avez entendu, je te ferai croître à l'infini, je ferai de toi des nations, etc. Euh, il y a donc euh, c'est bien euh, quelque chose qui est euh, en perspective, qui est un, en ligne de mire, hein, qui, qui, euh, que, Dieu, euh, que Dieu donne. Euh, et euh, euh, or pour Dieu. Il n'y a pas de temps, il n'y a qu'une éternité. Pour Dieu, mille ans sont comme un jour. Ça veut dire que lorsque Dieu formule une promesse, qui porte donc sur un bien à venir, en quelque sorte, il nous rend contemporains de son éternité à lui, puisque, en promettant, il oriente notre volonté vers un bien que lui-même possède déjà. Un bien qui est au présent en Dieu, mais qui est au futur pour nous. Mais qui est pour autant réel, puisqu'il est présent en Dieu. <rire> Donc ce, ce, ce bien, est, est, il existe, il est certain, euh, il est aussi certain que Dieu-même, mais en revanche, pour nous, il est futur. Mais ça, ça n'est pas grave. Nous, nous touchons là presque, euh, lorsque saint Augustin définit le temps comme euh, la distension de l'âme, l'extension de l'âme, on pourrait dire que euh, ce temps de la promesse divine, c'est un temps d'extension de notre volonté personnelle jusqu'à son objet, euh, jusqu'au moment où notre volonté sera mise en possession plénière de cet objet, mais il est déjà en quelque manière possédé par le fait même que notre âme est tendue vers lui. Et donc ça, et évidemment, ça n'est possible, cela, que parce qu'il y a l'éternité de Dieu pour, le, pour qui ce bien-là est déjà présent. Ce qui veut dire, je, je me permets cette petite interrogation que, que, que suscite ton commentaire, c'est que cette, cette promesse signifie que vivre avec Dieu, c'est-à-dire dans cette présence de Dieu, c'est vivre dans l'assurance de ce présent, mais qui, pour nous, est sous la, prend la forme du futur. Mais autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que le but du chemin est déjà présent dès lors qu'il y a cette, cette communauté ou cette présence de, de vie avec Dieu. On, on, on vit en, déjà euh, dans ce que l'on possédera, voilà. de quelque Alors, manière. C'est sûr que par, par la charité... Où notre volonté est installée en Dieu, eh bien, nous possédons déjà ce bien-là. Mais, dans la mesure où justement notre notre volonté est accordée à la volonté divine, Le, évidemment, ce qui est ce qui est fondamental là-dedans, c'est c'est la certitude de l'espérance, savoir que l'accomplissement de l'espérance dépend évidemment de nous, parce qu'il y a notre liberté, bien entendu. Mais néanmoins, ce qu'il qu assure, ce qu'il a garanti, c'est Dieu même, par le moyen du serment et de la promesse. Et ça, on sent bien que c'est très important que ça intervienne au début même de l'histoire sainte. Et ce n'est pas un hasard si ça vient... enfin D'ailleurs, pratiquement la première parole de Dieu à Abraham, c'est la promesse d'une descendance, au chapitre 12. On a retenu ici le chapitre 17 parce que les trois promesses sont formulées ensemble. Et alors que dans le reste du cycle d'Abraham, elles sont un petit peu dispersées, elles ne sont pas toujours mentionnées ensemble. Mais là, ce chapitre 17 a l'avantage d'être une sorte de synthèse de l'ensemble qui est tout à fait admirable. Donc là-dedans, on sent bien qu'il y a quelque chose de très fort qui est affirmé. Euh, à, à travers cette, donc, cette promesse euh, de, de Dieu. Oui. Et dans ce que tu viens de dire, en fait, on voit déjà apparaître la distance entre ce qu'on pourrait appeler nos espoirs, ce que nous nous donnons à nous-mêmes comme objectif de vie, comme but dans notre vie, qui ne tient que dans la mesure même où nous pouvons l'atteindre par nos propres forces. Alors que si c'est Dieu qui promet, si c'est Dieu qui fournit une espérance, qui donne une espérance, cette espérance, elle, elle a la certitude que Dieu donne. Hein. Euh, nous, Nos espoirs ne valent que pour autant que nous pouvons euh, les atteindre et que nous savons nous fixer des, des objectifs à notre mesure, alors que quand Dieu promet, c'est un objectif à sa mesure à lui et avec sa, sa certitude à lui. Hein. Donc déjà, on voit apparaître euh, la, la distance entre l'espoir humain et l'espérance que Dieu donne, ça c'est. Il y a, y a une, une séparation assez nette de ce point de vue. Là où la révélation euh, vraiment franchit un pas, je dirais, c'est lorsqu'elle affirme que ce don est sous le mode de promesse, parce que la promesse est une sorte de garantie juridique. Et ici, nous voyons la grandeur du droit. <rire> c'est euh, quelqu'un qui dépose sous serment, il doit dire la vérité. Bref, ici. Là, il y a une sorte de formalisme de type juridique par lequel la révélation veut nous montrer que c'est Dieu même qui est le garant et le dépositaire de tout le processus qui va depuis la promesse faite à Abraham jusqu'à la consommation de tout ce qu'il annonce dans la gloire. Là, évidemment, là nous avons quelque chose de très solennel et avec, on sent, une, une rigueur de termes, un, un formalisme euh, qui est, je trouve, euh, qui, enfin, dont j'espère qu'il inspire les juristes parce qu'il enfin, doit les réjouir, en tout cas, parce que c'est vraiment sur ce mode-là qu'il faut le comprendre. Ce ne sont pas des promesses en l'air, mais bien euh, des, des annonces solennelles. Mais ça veut dire qu'il y a aussi une conséquence de ce que tu viens d'expliquer, de, c'est que euh, le contenu des promesses, ce qui est promis, euh, ne, ne peut pas être de l'ordre d'un espoir humain. C'est-à-dire la nouveauté qu'introduit la promesse de Dieu euh, implique que ce qui est promis, les biens qui sont promis, quand, quand bien même ils auraient l'apparence de réalités très matérielles, très, con, très temporelles, en réalité, ils ont une dimension proprement divine, et donc il va falloir toujours être attentif dans ces biens qui sont exposés à, à bien discerner euh, euh, ce, qui, ce qui est, euh, ce qui est euh, on peut dire, de grâce, qui n'est pas simplement de l'ordre de ce que l'homme peut attendre par lui-même. Alors voilà, ça certainement. Après, euh, quand on regarde ces promesses, alors on, là on va peut-être pouvoir rentrer un petit peu dans le détail des trois promesses du chapitre 17, euh, eh bien, euh, elles, euh, malgré tout, euh, on voit qu'elles sont très incarnées et que euh, elles ne sont pas des vaseuses hein, ou euh, engoncées dans je ne sais quel, euh, quel conte de fées, fées, fées euh, il voilà, y, y a une dimension pour le coup très réaliste euh, à laquelle il faut faire droit d'abord et, et, et, et euh, on le voit alors par exemple pour euh, commencer la promesse de la descendance euh, c'est fondamental parce que euh, dans l'univers biblique, il n'y a pas de mot pour dire histoire. L'histoire au sens avec un grand H. Euh, dans le monde biblique, euh, histoire, euh, enfin, l'équivalent, c'est le mot engendrement au pluriel. Parce que dans cet univers-là, il n'y a pas un continuum vide euh, de la durée qui serait rempli de façon hasardeuse par des, par des êtres empiriques, c'est que le temps, l'histoire, c'est une suite de générations. C'est-à-dire que c'est les limites qui euh, séparent et enchaînent et relient aussi les individus les uns aux, les uns aux autres et reliés par ce moyen particulièrement noble euh, et, et grand qui est la génération. Puisque la génération euh, est une causalité qui fait entrer dans la succession du temps des individus successifs, ou plutôt c'est la successivité des individus qui fait le temps de l'histoire. Donc la promesse d'une descendance, c'est aussi une manière de dire qu'il euh, va durer. Hum? Euh, ça C'est important, nos, nos sociétés euh, pour lesquelles la génération est devenue euh, un, un outillage technique, hum? pour tout un tas de raisons, euh, le, ben évidemment, ce sont des sociétés qui ne durent plus par, la, par le fait même. Alors même qu'en promettant une descendance, il lui dit que ce qu'il incarne est, va se transmettre dans le temps et par le moyen de la succession des générations. Et, et du coup, ce sera repris tel quel dans le livre de l'Exode, hein, bien sûr. « Tu diras à ton fils, nous étions esclaves en Égypte. Et » puis, et, puis, et puis encore aujourd'hui, dans le judaïsme, on voit bien que ce qui est, c'est une, une religion d'abord familiale, dans laquelle la tradition se fait de l'enseignement des pères à leurs enfants. Euh, et parce qu'il y a un dépôt sacré à transmettre. Donc, donc en fait, dans cette promesse d'une descendance, il y a bien la continuité d'une tradition et d'un héritage hein, qu'il lui annonce. Et du coup, ce qu'il lui dit, c'est que euh, l'histoire va prendre sens aussi par rapport à cette succession des générations qu'il lui promet. On aura aussi d'autres choses à dire sur la descendance, mais c'est d'abord au plan naturel, si j'ose dire. Enfin, on voit bien ici que les plans naturels et surnaturels, c'est un brique très étroitement. La promesse d'une descendance, c'est celui de la, la, la durée de la civilisation qui commence en lui. Donc ça, c'est quelque chose d'important. <rire> et de quelque manière, euh, voilà. tout, euh, tout le peuple juif oui. qui suivra mmh. est déjà contenu voilà. dans cette, euh, cette, cette promesse et, et, et dans Abraham. Exactement. Abraham a en lui, de quelque manière, c'est grand, grand thème chez... Euh, dans la patristique euh, ou au Moyen-Âge, euh, des, des, des reins d'Abraham dans lesquels toute la suite de la, et de l'Épître aux Hébreux. Pardon, et, oui. ça, mais ça vient de là. Ouais, après, ouais. c'est repris par les pères. Mais justement, c'est ça qui est de, très important. On en parlait hier. L'écriture parle au sens littéral hein, et pas en un sens métaphorique ou allégorique. Puisque euh, c'est ce que fait l'Épître aux Hébreux, euh, dans, le, dans, le, dans la personne même d'Abraham, Puisqu'il contenait dans ses reins toute sa descendance, eh bien, il a béni Melchisédek. Enfin, il, il, oui, il a béni donc il, a, euh, pardon, il a, demandé la bénédiction de Melchisédek, qui prouvait ainsi que Melchisédek est plus grand que lui, puisque tous sont contenus dans les reins d'Abraham. Ça, c'est absolument fondamental. Tous, enfin, nous sommes tous contenus d'une certaine manière dans ces reins d'Abraham. Euh, alors la deuxième chose qu'il faut noter, c'est la promesse d'une terre, euh, toute la terre du Canaan, dit-on, en possession éternelle. Euh, alors là aussi, il y a une pédagogie de Dieu euh, intéressante, puisque euh, les gens auxquels il promet la terre, euh, d'abord il en fait des errants. Euh, Abraham, qui était tranquillement installé chez lui euh, à Ouran-Caldé, euh, Dieu le met en mouvement, et puis, finalement, il, il finit par lui promettre la terre, mais la, la terre, du coup, devient un horizon, euh, et donc l'objet donc d'une espérance euh, pour quelqu'un qui, donc au, au préalable, euh, a été arraché, en quelque sorte, euh, à son pays. Euh, la, le Deutéronome, d'ailleurs, surenchéri là-dessus, hein, euh, avec une prière que les Israélites doivent répéter, « Mon père était un araméen errant ». Alors, il y a débat sur est-ce que ça concerne Jacob ou Abraham, ça, peu importe, euh, c'est un débat de spécialistes. Euh, en tout cas, il, ça peut valoir aussi pour euh, Abraham, dans une certaine mesure. Et de toute façon, c'est la vérité des promesses. La, voilà. la promesse, c'est « tu es un, un, un araméen errant à qui est promis la terre promise ». Exactement. Euh, la, la, la promesse, c'est « tu vis de cette promesse-là ». Voilà. Et... Euh, et là, la, la promesse de la terre, là aussi, elle est très réaliste, quand on y songe. Parce que, euh, dans l'Exode, le, bien sûr, c'est pas seulement le clan d'Abraham auquel est promis une terre, c'est à tout le peuple. Donc là, il y a bien une promesse de la terre qui inclut l'ensemble du Pentateuque, qui d'ailleurs s'achève sur Moïse, voyant la terre, mais ne pouvant y entrer. Justement pour bien signifier que la possession de la terre est vraiment de l'ordre d'une espérance, même lointaine. C'est un, un très grand paradoxe, n'est-ce pas, que cette promesse de la Terre, qui est tellement centrale dans le Pentateuch, ne se réalise pas dans le Pentateuch. Là, il y a un élément de réflexion très intéressant sur l'histoire du texte, mais euh, qui, avec, bien sûr, aussi des, des prolongements euh, spirituels. Euh, C'est une promesse réaliste, puisqu'en fait, on voit bien que dans, la, dans les, les codes juridiques du Pentateuch et ailleurs, la promesse de la Terre est lié directement à l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire que accomplir la loi suppose d'être installé dans le bon pays que l'on peut mettre en valeur, auquel on peut justement consacrer les efforts de l'agriculture, dont on peut arracher les fruits du sol, dont on peut partager les fruits du sol avec, euh, avec ses frères, qui sont plus dans le, dans le besoin. Euh, la, la, la terre a une valeur sacrée hein, en Israël. Au sens où le, la terre est, une, euh, est, est le moyen donné pour pouvoir participer au culte euh, en offrant les prémices euh, et aussi en partageant ce que l'on a avec les autres. D'où la terre fait aussi cultiver la vertu de modération, puisque c'est par la tempérance que je ne m'approprie pas tous les fruits de la terre, mais en garde une partie pour les consacrer à Dieu ou aux pauvres. Et ça, vraiment, c'est dans, le, dans les codes juridiques du Pentateuch en particulier, c est, c est, on voit bien que la possession de la terre est finalisée par ça. C'est qu'il n'y a pas d'accomplissement plaigné de la loi sans possession de la terre. C'est pour ça que le cadastre a une valeur quasiment sacrée et qu'il y a toutes sortes de dispositions qui sont prises pour éviter que certains ne s'approprient la terre et n'en privent certains des fils d'Israël qui, du coup, seraient exclus de cette possibilité d'accomplir de, de, de, la loi. Et donc là, c'est très réaliste. Hein, C'est-à-dire qu'on le voit bien aussi, euh, aujourd'hui, euh, il faut que, les, euh, que nos, concitoyens, nos concitoyens puissent euh, subvenir à leurs besoins à partir du fruit de leur travail. Et pour ça, la possession d'un minimum est nécessaire. Et donc là aussi, on voit bien a, comment toute la prédication des, des prophètes euh, de l'époque classique, d'Isaïe, de Jérémie, euh, invectivant euh, ceux qui s'approprient euh, les, les biens qui sont à disposition de tous, euh, euh, prend sens aussi par rapport euh, à, à cette promesse de, de la terre. Donc, euh, vous voyez, là, euh, il est très clair que... Je ne sais pas si c'est exactement la propriété privée, au sens, euh, mais au moins le droit d'usufruit euh, doit être donné euh, à tous euh, pour que chacun ait cette dignité qui consiste à subvenir à ses besoins. Ça, c'est quelque chose, de, je crois, de très important. Euh, et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus valorisant, d'une certaine manière, rien, de, rien qui donne plus de fierté que le sentiment de, euh, bah de, de subvenir à ses ce, besoins. Euh, alors, euh, troisième, euh, troisième chose, alors là, pour le coup, qui est plus mystérieuse, qui est la bénédiction des nations en Abraham. Euh, alors euh, ça, c'est une promesse extraordinaire, puisqu'en fait, euh, on n'en voit pas l'accomplissement dans l'Ancien Testament. <rire> et euh, alors Israël, je pense qu'Israël s'est posé la question euh, et a considéré d'une certaine manière que le service sacerdotal qu'il accomplissait dans le Temple bénéficiait aussi aux autres hommes, hein, et que par ricochet en quelque sorte, ou que comme peuple sacerdotal, comme nation de prêtres, Israël accomplissait un service qui contribuait au bien de tous. Ça, c'est très, très net, en particulier chez l'auteur sacerdotal du Pentateuch. Mais néanmoins, la bénédiction des, des nations, elle n'est pas directe. Alors là, on a pour le coup vraiment un élément de, de réflexion assez remarquable qui n'a pas échappé à Saint-Paul. <rire> Et Saint-Paul, vous voyez, quand il s'est creusé la tête en disant, mais comment... comment eh bien, euh, penser, à partir des coordonnées de la Bible et de la Révélation, parce qu'on on y est obligé, euh, la nouveauté de l'œuvre du Christ. Ben, il, il a remarqué, euh, en bon connaisseur des Écritures qu'il était, que cette promesse-là était demeurée en suspens, mmh. et que le moyen par lequel elle s'accomplissait, c'était euh, par le Christ, bien sûr, euh, et que pour Abraham, elle s'accomplit par la foi en cette promesse-là. Et, et donc, euh, lorsque Abraham, d'après euh, le chapitre 15 dit, euh, de la Genèse, crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice, il crut à l'accomplissement de cette promesse de bénédiction des nations en lui. Et il y a cru, et donc euh, cette, cette promesse s'est accomplie euh, par un de sa descendance, qui, du coup, a, mis, a fait ce qu'il fallait pour que cette promesse soit, devienne réalité, en quelque sorte. Pour, pour quelqu'un des nations qui croit au Christ, en fait, croire que le Christ est Seigneur, c'est en fait entrer dans la foi d'Abraham. Exactement, parce que, justement, d'après Paul, en tout cas... Hein, euh, c'est là où il procède à ce qu'on appelle une gezerah Sheva, c'est-à-dire qu'il rapproche deux textes de l'écriture qui sont éloignés l'un de l'autre et il montre qu'en fait ils sont d'une parfaite cohérence. Et donc les deux textes éloignés, c'est Abraham crut à Dieu et celui fut compté comme justice, d'une part, et toutes les nations seront bénies en toi. Il rapproche les deux en disant, ben voilà, cette promesse de bénédiction s'accomplit parce qu'il a cru à cette promesse. Et donc, euh, lorsque l'agent de cette bénédiction est survenu, euh, le Christ, eh c'est en vertu de la foi d'Abraham qu'elle a pu s'accomplir, parce qu'il a cru à l'accomplissement des promesses. Et donc nous-mêmes, nous sommes euh, par miséricorde, sauvés par l'accomplissement de cette promesse, et en partageant la foi d'Abraham. Alors parce que, que nous surprise. ne sommes pas fils d'Abraham selon voilà. la chair, nous sommes fils d'Abraham selon la foi. Voilà, c'est ça. On devient, on devient la descendance d'Abraham. Dieu nous a insérés dans cette voilà, promesse. Tout à fait. Nous sommes réellement devenus descendance d'Abraham par l'insertion dans la foi d'Abraham. De sorte que donc nous bénéficions de cette promesse avec la même certitude que euh, Dieu a donnée à Abraham. Voilà. Et euh, alors que, euh, mais dans le renouvellement que le Christ apporte à, à cette promesse. Voilà. Alors ce qui est magnifique là-dedans, n'est-ce pas, c'est que la Bible fait tout ce qu'il faut pour nous rendre contemporains des promesses faites au patriarche, et là il y a plusieurs milliers d'années, mais on voit bien qu'il y a une espèce de télescopage, parce que justement on est dans, c est, c est, le point de vue c'est celui d'éternité de Dieu, donc Dieu fait tout pour que ce qu'il a dit à Abraham nous devienne contemporains à nous, Aujourd'hui, et comme il sera euh, aux générations futures, si, Dieu, si le Christ n'est pas revenu d'ici là. Ce qui veut dire que, euh, de, de quelque manière, euh, nos actes d'espérance que nous posons aujourd'hui sont en fait euh, les actes d'espérance que Dieu a donnés à l'humanité en Abraham. Oui, oui, oui. Et donc nous sommes de, de cette manière contemporain d'Abraham. Nous sommes dans la même disposition que lui, même si pour nous la venue du Christ a accompli voilà. ses promesses. Mais en même temps, en les renouvelant, elle les a, elle les a renouvelées dans, dans une promesse de la vie éternelle. Tout à fait. C'est-à-dire que pour pour Abraham c'est par mode de promesse, pour nous c'est par mode d'accomplissement, mais c'est toujours le même objet. Et de fait, il y a encore un, une promesse qui nous attend, qui est l'entrée dans la vie éternelle définitive. Voilà. Simplement, tout est fait, si vous voulez, pour euh, écraser en quelque sorte des plans de façon à ce que cette parole adressée au patriarche le soit exactement à nous. Peut-être qu'on peut... Euh, euh, voir euh, la, la, la manière dont euh, justement ces, ces promesses pour nous euh, euh, chrétiens nous pouvons les, les, les, les relire hein, aujourd'hui hein, et, et, et voir ce qu'elles nous disent frère Eric oui les relire à partir de Saint Ambroise au IVe siècle qui est évêque de Milan on peut penser qu'il intercède et qu'il voilà, qu'il qu s'associe à, à tous les mille années qui ont été parmi les premiers touchés par, euh, en Europe par, la, épidémie. par cette épidémie. Oui. Ambroise est un prédicateur, un contemplatif, et il s'est pris très très tôt de, de passion pour les grandes figures de la Genèse. Et il oui. consacre au patriarche de nombreuses homélies, qu'il rassemble ensuite en petits livres, où l'exégèse conduit à de véritables petits traités de vie spirituelle et de vie ascétique. Il y a comme ça un hein, dé Isaac qui décrit l'élévation de l'âme vers Dieu, ou un dé Jacob qui est un traité sur la vie bienheureuse. Et il y a bien sûr un dé Abraham. Et c'est de cet ouvrage que je vous propose quelques extraits aujourd'hui au sujet de la promesse. Des trois promesses réunis admirablement dans le texte que tu nous as lu, frère Renaud. J'en retiens une, celle de la descendance, en la prenant dans sa formulation un petit peu avant le texte que tu nous as lu, au, au chapitre 15, dans la traduction de la Bible de Jérusalem. Genèse 15, 1. « Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham, dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier. » Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, « Mon Seigneur, que me donnerais-tu Je m'en vais sans enfant. Verset 5. « Le Seigneur Dieu le conduisit dehors et dit, « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham crut dans le Seigneur qui le lui compta comme justice. Avec Ambroise, je voudrais souligner trois points, trois, trois pistes, en fait, pour, pour aujourd'hui, pour notre lecture de cette promesse, telle qu'elle est formulée par Dieu à l'intention d'Abraham. D'abord, Ambroise s'intéresse aux moyens de la réception, de l'écoute. On n'écoute pas une promesse de Dieu comme on écoute une... Une promesse qui viendrait d'un parent ou d'un ami. Pour promettre la descendance, Dieu demande à Abraham de sortir et de lever les yeux vers le ciel. Il faut sortir. Si l'on veut entendre la promesse de Dieu, il nous faut nous y préparer, purifier notre être. Je cite Ambroise. Que veut dire « il le fit sortir dehors » comme le prophète est conduit dehors pour qu'il sorte de son corps, de la chair qui l'emprisonne, qu'il s'ouvre à l'effusion de l'Esprit Saint qui descend pour ainsi dire, il nous faut, nous aussi, sortir de l'hôtellerie qui nous enferme, purifier de toute souillure le séjour de notre âme, écarter les salissures de la méchanceté, si nous voulons recevoir le souffle de la sagesse. Puisque la sagesse n'entrera pas dans une âme méchante, nous dit le livre de la Sagesse. Or, Abraham a cru, non pas séduit par une promesse d'or, ni d'argent, mais parce que son cœur eut foi en Dieu, qui le lui compta pour justice. En cela, son mérite a été reconnu. En cela, sa récompense lui a été payée. Alors, il y a une tonalité platonisante, sans aucun doute, dans ce, dans ce texte, où il faut sortir de l'hôtellerie du corps, mais en même temps, il y a cette réalité réelle que pour entendre, comme il le faut, la promesse de Dieu, il faut d'abord se, se dépouiller de, de certaines passions d'or, d'argent, de cupidité ou, ou de que sais-je. Et je trouve qu'Ambroise met l'accent sur cette dimension de préparation à accueillir la promesse. Quand nous lisons la Bible, dans quel état sommes-nous et dans quel état nous mettons-nous Deuxième petit point, la foi d'Abraham, réponse à la promesse. Mais c'est une réponse adéquate une réponse adéquate à l'énoncé de cette promesse. Et c'est là l'originalité d'Ambroise. Ambroise est attentif, peut-être aussi parce qu'il est poète, à l'image des étoiles. Cette oui. foi qui fut comptée comme justice est une foi non seulement en la descendance, mais en la splendeur et en la résurrection de cette descendance. Je cite encore Ambroise « La réponse divine qu'il écouta pour son instruction retentit aussitôt. Regarde le ciel et compte les étoiles. » Et Dieu dit « Telle sera ta descendance. » Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice. En quoi consista sa foi Non seulement en la multitude des peuples qui croiraient en Christ, mais aussi en la splendeur de la grâce céleste et en la résurrection en la vie immortelle, toutes deux promises à la descendance de l'Église. Ces étoiles, cette splendeur des étoiles, pour, pour Ambroise, c'est aussi le signe que la foi d'Abraham concerne à la fois la splendeur de la grâce et la résurrection en la vie immortelle. C'est une illumination, c'est ça, c'est parce que... C'est par, par l'idée de lumière qu'il arrive. L'idée de là, lumière et la citation de Paul qui parle de ces de corps... Euh, brillant, ah oui, oui, chacun selon une intensité. Et enfin, dernier point, après les conditions de réception, la réponse. Il y a la réponse de foi, mais cette foi n'est pas une foi simplement de l'ordre de l'intelligence, elle est un nouveau mode de vie. Après nous être purifiés, après avoir mis notre cœur dans la promesse de Dieu, il s'agit désormais de vivre relié au ciel. Écouter les promesses de Dieu, c'est se tourner vers le ciel. Pour Abraham, ce fut une image. Il regarde les étoiles, dont le nombre pouvait lui donner l'idée de la richesse de la promesse de Dieu. Mais pour nous, quand nous croyons dans les promesses de Dieu, il ne s'agit plus seulement de tourner nos regards vers le ciel pour y voir une illustration de ce que nous obtiendrons, mais par la foi, nous habitons déjà la cité céleste. La splendeur de ces étoiles que voit Abraham et qui lui permet de deviner la multitude de sa descendance, Ambroise suggère que Dieu l'a fait resplendir cette splendeur des étoiles. Il l'a fait resplendir à l'intérieur même du cœur du croyant. Est-ce qu'il dirait, à ton avis, que les étoiles, il vous a fait voir les, les anges, peut-être, ou des, des êtres célestes Est-ce que, est que ce ne serait pas même pas carrément déjà une contemplation de la cité céleste qu'il lui fait voir euh, avec les étoiles Alors, il, ne le pas, il ne le dit pas, ne le dit pas explicitement, mais pour lui, surtout, ces étoiles et c'est là un texte très touchant. Ambroise perd son frère en 378, et à l'occasion du deuxième discours funèbre qu'il tient, et c'est là où on voit une belle actualisation de ce que tu disais, eh bien il se ressouvient de cette promesse faite à Abraham, parce que pour lui, voir ses étoiles, c'est croire vraiment en l'immortalité de la chair. La résurrection de la chair, et cette chair qui qui ressuscite. C'est admirable, parce qu'en fait, euh, c'est une eschatologie pythagoricienne qui est derrière, à savoir que, que les, les, les hommes sont des étoiles plus ou moins tombées sur la terre et qui, qui doivent remonter au ciel. Mais du coup, là, il la christianise complètement en disant que ce sont des corps glorieux, en fait. Ce sont des corps glorieux. Pour lui, c'est mmh. des corps glorieux. Je lis simplement ce <rire> dernier texte sur la mort de son frère. Les patriarches ont changé leur terre pour un autre sol, changeons-la, nous, pour le ciel. Eux l'ont changé pour une demeure, nous, pour le souffle de l'esprit. La sagesse leur aura montré le ciel illuminé d'étoiles, qu'elle illumine les yeux de notre cœur. Ainsi l'image rejoint-elle la vérité, et la vérité rejoint l'image. » C'est vraiment très touchant que ah, dans très un très moment touchant, terrible, un oui. hein, moment oui. de grande détresse pour Ambroise, oui. c'est une prédication qu'il qu qu prêche en larmes, qu'il se voilà, qu il, qu il repense, qu'il re, revit cette, cette promesse faite à Abraham. Oui, la descendance, pour lui, c'est en fait, la descendance céleste. La descendance cest à c'est un héritage éternel. Voilà. Être fils de Dieu, être... Oui, ah, C'est un, voilà, un, <rire> un point de vue d'Ambroise sur, ce, sur cette promesse, mmh. mais qui nous fait bien voir comment Ambroise fait vraiment ce, ce transfert que nous avons cherché entre espoir et espérance. Mmh. C'est vraiment, ce n'est pas seulement une descendance. A, on commence par la plainte d'Abraham qui se plaint de ne pas avoir de descendance et on voit comment Dieu, en lui faisant tourner la tête vers le ciel, le conduit à autre chose complètement. Ce frère, est, est -ce on sait si ce frère est mort sans descendance, ou, ou est-ce qu'il avait une descendance, on ne sait pas. Oui. Alors je ne sais pas, il oui. oui. le, le prénom de son frère, mais je n'en sais pas. Mais mes frères, il va bientôt falloir nous guider. Euh, je voudrais juste, euh, en, en, en final, noter euh, ce, ce, ce que, no, no, notre parcours. Euh, C'est que nous avons vu que Dieu vient susciter une espérance sous le mode d'une promesse. Et euh, euh, par en promettant quelque chose, c'est lui qui fait naître l'espérance. Ce n'est pas nous qui nous fixons une espérance. Ce n'est pas nous qui projetterions une espèce d'aspiration à l'absolu, à l'infini, à, à je ne sais quoi, à je ne sais quel euh, euh, paradis de, de, de contes de fées. Mais euh, c'est Dieu qui... Euh, euh, nous saisit et nous dit « Voilà ce à quoi je m'engage pour toi. » Et ce qui est frappant, on le voit avec, euh, avec Ambroise, Ambroise, finalement, est caractéristique de ça, c'est que cette promesse, ne, euh, elle est tellement concrète qu'elle change sa vie. Elle le, elle le conduit, puisqu'il est détenteur, il est dépositaire de cette promesse, eh bien, sa vie va être changée en conséquence. C'est dans la mesure où Dieu a donné cette perspective finale qui est le, le but de la vie humaine, que tout d'un coup, le reste, le quotidien de la vie, va s'en trouver changé. À la fois dans le détachement à l'égard de ce qui, qui n'a plus de valeur, hein, face à ce que Dieu promet, mais aussi dans l'attachement, à ce qui a le plus de valeur. Et donc on voit comment la, la vie humaine se met en ordre exactement comme Abraham va euh, trouver sa route à partir de ses promesses, hein, de manière extrêmement concrète. Ce qui, ce qui me frappe dans ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que l'espérance que Dieu fait naître n'a rien d'une abstraction. L'espérance, c'est ce qui change la vie concrète. Hein et dans la mesure même où on s'appuie sur, sur le fait que c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a promis. Euh, on, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est assez frappant. Euh, Saint Thomas d'Aquin, quand il dit « Mais que, que sont ces promesses À quoi servent-elles » Il dit « En fait, c'est une modalité, une forme de la loi de Dieu. C'est une manière déjà de vivre du royaume de Dieu, puisque... Dans la promesse, notre vie est déjà changée, sous le mode de l'attrait, sous le mode de ce que l'on attend, ce que l'on désire. Et en fait, toute notre vie se met, dans, se met en ordre à cause de cette promesse. On s'appuie sur Dieu et notre vie en est changée, de bout en bout, finalement. Nos actes du quotidien trouvent un but. Eh bien, je pense que nous pouvons nous arrêter sur cette conclusion. Adiutorium nostrum in nomine domini qui feci celum et teram.